Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h à Kinshasa, une heure de plus dans l'est de la République démocratique du Congo où le président suisse Alain Berset vient de boucler sa visite en République démocratique du Congo. Il a visité l'hôpital des Pansy. Reportage. La Suisse est très active dans les domaines de la santé et de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Et voilà pourquoi elle apporte un appui financier important pour des projets pérennes dans ces domaines. Parmi les dernières réalisations d'appui aux structures de l'État congolais, figure la centrale de distribution régionale de médicaments CDR de Bukavu. Construite en 2021 avec des fonds suisses à hauteur de plus de 5 millions de dollars américains, cette centrale est une structure d'approvisionnement en médicaments de qualité pour tous les centres de santé et hôpitaux du Sud Kivu, conformément à la politique pharmaceutique de la République démocratique du Congo. La CDR KAVO est aussi un modèle réussi du partenariat public privé parce qu'elle fonctionne sous statut d'une ASBL et porte le nom de la Cadmeski, la centrale d'approvisionnement et de distribution de médicaments essentiels du Sud-Kivu. Sa mission est salutaire pour toute la province selon son directeur exécutif après un échange avec les acteurs publics et privés qui ont exposé sur leurs différentes interventions, les présidents de la Confédération helvétique ont fait le tour de l'entrepôt construit aux normes écologiques et visité de grandes chambres froides pour la conservation des produits sensibles. Dans le domaine de l'emploi et développement économique, la Suisse a mis en œuvre depuis 2016 les programmes promos pour améliorer l'employabilité des jeunes filles et garçons. Au Centre d'apprentissage professionnel et artisanal, CAPA, le président de la Confédération helvétique a été impressionné de voir les réalisations des jeunes encadrés dans une vingtaine de filières de formation. De la vannerie à la maroquinerie artisanale, en passant par la briqueterie parasismique, plus de 600 jeunes côtoient chaque jour CAPA, un autre modèle réussi d'intégration sociale des jeunes désévreux et ceux issus des groupes armés. Ces apprenants ont reçu les encouragements du président de la Confédération Helvétique, Alain Bercé. L'autre structure privée qui bénéficie d'un appui financier important de la Suisse est l'hôpital des Panzi. Son médecin directeur et tous les personnels étaient tout heureux d'accueillir ces jours leur bailleur des fonds. À l'hôpital des Panzy, la Suisse intervient dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles, dans la fourniture d'équipements des laboratoires et des scanners de dernière technologie et dans la formation diplômante des masters en psychologie clinique. Au terme de toutes ces visites, le président de la Confédération Helvétique a fait la restitution de sa mission devant la presse des Bukavu. Il est resté très marqué par cette visite en République démocratique du Congo. Merci Giscard Kousema, Ça se porte bien. Le projet de développement local des 145 territoires en Nitori après Mambassa, la réunion technique pour Irumo intervient pour bientôt. Reportage. L'exécution sans faille du programme de 145 territoires à Mombasa et Irumu, Cap, Sirjougou, Mahagi et Aru, trois territoires de la province de l'Itourie qui bénéficieront bientôt de ce programme du gouvernement de la République. Annonce faite ce vendredi par Michel Ramazani, chef d'antenne d'IBCO, Itourie, à l'issue d'un échange avec le gouverneur de province. Itourie se trouve actuellement parmi les provinces qui sont au top par rapport aux 145 territoires avec le taux de réalisation et le taux d'exécution, mais aussi en termes de réception des premiers ouvrages. Et dans les trois autres territoires, nous sommes venus informer l'autorité de lancement des travaux à Haru, à Djougou et Mahagi pour 35 écoles et 24 centres de santé. Dans le même lot, la construction de cinq bâtiments administratifs à raison des bâtiments par territoire. Depuis son lancement en octobre 2022 en Ituri, plus de 97% d'ouvrages sont déjà réalisés au bénéfice des populations de Mambassa et d'Irumou, dont la réception interviendra incessamment à Rassir, le Besseco. C'est depuis le mois d'octobre que nous avons démarré les travaux dans deux territoires à Irumou et Mambasa et nous sommes venus informer l'autorité de la réception des premiers ouvrages de la province de la République. Nous avons déjà réceptionné sur le plan technique des ouvrages. La remise provisoire va se faire incessamment. Et au même moment, nous allons aussi recevoir six autres ouvrages dans le territoire d'Irumu. Notons que la province de l'Utouri est l'une des entités placées en ordre utile par rapport aux réalisations et l'exécution du programme de 145 territoires. En RDC, c'est la grâce au retour progressif de la paix. Dans plusieurs régions où différents projets de développement sont réalisés sous l'aide vigilant du gouvernement militaire, le lieutenant général Luboyan Kachomadjouni. Et puis ces projets de construction des routes à travers la province du Haut-Katanga pendant plus ou moins deux ans, le gouverneur Jacques Kiaboula a donné l'ego de ces vastes projets. Regardez. Hormis les travaux de construction de routes qui se font déjà à travers le Haut-Katanga, le gouvernement provincial vient d'initier un autre projet de construction et modernisation de 150 km de routes sur toute l'étendue de la province. Le gouverneur Jacques Ablakatoué a lancé le dit projet ce vendredi 14 avril 2023 à partir de la commune de Kenya en présence de son ministre en charge des infrastructures et de la population témoin de la réalisation du projet de développement. Ces routes qui seront construites dans tous les territoires et villes seront toutes asphaltées et construites selon les normes. Ce projet va s'exécuter en deux phases dont la première consistera à moderniser tout d'abord les 75 km de routes pour cette année et le reste l'année suivante. Au départ, 5 km de routes seront construits. À la commune de Kenya. Et en fait, le projet va s'étendre sur toutes les villes, c'est-à-dire Lombashi, Likasi, euh, Kasumbalesa, mais aussi euh, sur tout le territoire. Dessuée le du gouverneur Jacques Ablakatoué et de voir les infrastructures de la province métamorphosées, le projet sera plus exécuté dans les quartiers périphériques, un projet qui touche directement la population comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. La population du Haut-Katanga pourra être fière de ce programme qui est soutenu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et que nous essayons de matérialiser dans notre province. Avec ce projet de 150 km de route, le Haut-Katanga, sous l'administration Kiaboula, a pris une sérieuse option de moderniser les infrastructures routières, ainsi renforcer la fluidité de la circulation entre les centres urbains et leurs périphéries. Abouna, le directeur général de la DGRA en mission d'inspection a échangé avec les services d'assiette, les contribuables, les agents des de sites entreprises sur les nouvelles mesures qui sous-tendent les recettes non fiscales exercice 2023. Serge Kabat, reportage changer avec les agents de la DGRAD Ituri les contribuables et les services d'assiette sur les nouvelles mesures qui sous-tendent les recettes non-fiscales de l'exercice 2023, dont l'assignation globale pour toute la RDC s'élève à 3 950 milliards de francs congolais. C'est l'objectif de la mission d'inspection des services du directeur général de la DGRAD, Jean Parfum Tabala à Bougna, accompagné d'une délégation de 7 personnes. Troisième étape de sa mission, après celle effectuée à la Tchopo et dans les hauts atterri à l'aéroport national Morongo de Bougna. Le DG de la Dégérade a été accueilli au bas de la passerelle de l'avion par le directeur provincial de la Dégérade à John Kikwaya, accompagné de plusieurs cadres et agents de cette régie financière qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Le directeur général de la Dégérade, Jean Parfait Dabala, donne ici ses impressions. Nous sommes venus en mission officielle diligentée par son excellence, monsieur le ministre national des finances accompagné d'une délégation de sept personnes d'une tournée qui a commencé à la province de la choco et en passant donc par la province de Botouélé. On va faire l'échange avec nos agents sur les matières qui concernent les recettes non fiscales de l'État, les services impliqués dans la mobilisation de ces recettes à savoir les différentes administrations et services publics. Pendant son séjour à Bougna, le DG de la DGRA jean parfait Tabala, a visité les bureau de la direction provinciale de la Dégérade Itouri, où les agents et cadres sont affectés chacun à son poste, avant de tenir une réunion de service, de briefing avec tous les personnels ainsi que tous les contribuables et responsables des services d'assiette. Des engins roulants, matériels et autres équipements remis aux divisions provinciales du genre plan et santé du Kassai central, c'est un appui du Canada à travers l'UNFPA. Le gouverneur de cette province a présidé la cérémonie. Reportage.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 de bureau UNFPA Grand Cassaille. Notre mandat que qu'aucune okay, femme ne perde la vie à donner la vie. Notre mandat veut aussi que chaque femme-là, elle se trouve à serre.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 ainsi que la division du genre, les matériels euh, informatiques, le matériel du bureau, on a eu des fournitures du bureau, matériel de sensibilisation. C'est pour euh, les rendre efficaces, vraiment pour bien coordonner les différentes commissions dans le volet de prise en charge et aussi le volet prévention pré de la lutte contre le violences sexuel et celle basée sur le genre. Le gouverneur de province du Kassai central, John Kabea, a recommandé aux bénéficiaires un usage rationnel de l'appui reçu. Et voyez, ce qu'a été la tournée du gouverneur du Haut-Touelé à Wamba Cette descente sur terrain en visite des chantiers, pourtant une tâche de routine, pour le gouverneur, Christophe Nanga s'accompagne spontanément des scènes de liesse populaire de la part des riverains de la route Iséro-Bolé-Bolé en territoire de Wamba. Et pour cause, les rumeurs et autres spéculations de mauvais goût ayant émaillé sa dernière mission à Kinshasa sur invitation de l'IGF. Aïbambi, Ibambi, Likasi-Babonde, Bolé-Bolé et à Gombe, même ambiance. Christophe Nanga abandonne parfois sa Jeep sur pression populaire. Dans ses courtes adresses, l'autorité provinciale n'étarie pas des loges à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de pour qui il appelle à la mobilisation générale au fin de sa réélection au regard du soutien qu'il lui a apporté dans les différentes réalisations palpables accomplies depuis 4 ans. A José Panda Sabangou, autorité morale de son parti Congo Espoir, il salue les dynamismes, l'unité, le respect et l'amour entre fils et filles du Haut-Thuélé, ainsi que l'attachement au travail pour son émergence, selon la vision du chef de l'État, sont aussi autant de messages que Christophe Bassian Nanga a apporté à sa population. Bob Dutend, secrétaire général de Congo Espoir, témoin de cette ambiance, n'en revient pas. C'était l'accueil. Chaleureux, sans précédent, c'est du jamais vu, un gouverneur qui revient dans sa ville, et c'est un gouverneur aimé, accueilli par tout un peuple. Le chef de l'État a vraiment un bon représentant dans la zone du Otuélé, c'est quelqu'un sur qui notre parti compte. On va parler genre la question sur la mise en place d'une task force de l'addition du communiqué conjoint des Nations Unies au cœur des échanges entre la coordonnatrice spéciale des services spécialisés du chef de l'État Chantal Moulop et la représentante adjointe du droit de l'homme et point focal genre FARDC et Police nationale congolaise. Souci de doter la République démocratique du Congo d'un arsenal juridique en ce qui concerne la mise en place d'une taxe force de la Dundum au communiqué conjoint des Nations Unies sur les questions des violences basées sur les gens, à l'instar d'autres pays comme l'Ukraine, ayant pour mission bien sûr faire le suivi global de la Dundoum au communiqué conjoint afin que cela soit de mise. Il était aussi question au cours de ces symposiums pilotés en main de maître par Mme Chantal Youloumoulop, coordonnatrice spéciale de service spécialisé du chef de l'État, chargé de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes, de peaufiner, de stratégie en vue de dégager un consensus évidemment de ce qui sera la mise en place effectif du dit projet. Le général de brigade Jean-Daniel bata -Bombi fait le point. Madame la conseillère de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, a invité les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de du communiqué conjoint qui a été signé en 2013 euh, entre le gouvernement de la république et les nations unies à ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles lequel communiqué conjoint a subi un additif en 2019 donc il était question de voir où est ce que nous en sommes avec la mise en œuvre ont été présents à cette réunion la représentante adjointe du bc nude ainsi que le point Foucault, genre fardessé et Pansé. Ici à Kinshasa, une conférence débat a été organisée à l'intention des filles et femmes sur l'autonomisation et la responsabilité. Une initiative des maîtres Marie-Louise Etiquele, présidente de la structure Mouvement Républicain Notre Avenir. Regardez. Ces femmes de la société civile du Mouvement Républicain Notre Avenir militent pour le changement et l'encadrement de la femme et la jeune fille pour son épanouissement dans la société congolaise.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 comme l'est depuis la Charte des Nations Unies sur la parité, et à assurer la pleine réalisation des droits et des chances des femmes au poste de décision. On reste dans ces chapitres, l'autonomisation et la numérisation des concepts qui peuvent changer la vie de la femme et la pousser vers son développement intégral, les femmes du syndicat faux l'ont compris. Un atelier a été organisé en leur faveur. Jean-Pierre Andolo Dimason.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 Poursuit sa mission de sensibilisation de la jante féminine sur leur engagement politique, elle appelle les femmes à soutenir les candidatures féminines aux prochaines élections. Alain Bikai.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 Les femmes de la section de l'IDP Kinga Sani ont été les premières à échanger avec Karine Tsumpi sur l'émergence d'un leadership féminin fort au sein du parti présidentiel. L'IDPS et son secrétaire général Augustin Kabouya accordent une place de choix à la gente féminine.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 a bouclé sa mission de redynamisation du parti à la base. Les femmes ont été invitées à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi Kilombo pour l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Partout où elle passait, Karine Sompi a offert un cadeau d'épargne à toutes les femmes présentes à ces différentes manifestations. On change de chapitre. La protection de l'environnement concerne aussi les enfants, les élèves. De l'école future leader académie, ciblée pour être sensibilisée sur l'importance de la faune et de la flore, une initiative de la plateforme Bilanga Yabito. Eric Kabamba, commentaire. Des moments de vacances transformés en moments de découverte pour ces écoliers de Kinshasa.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 Sur la pisciculture, ses élèves sont rentrés pleins de souvenirs en attendant une prochaine découverte des richesses de la biodiversité congolaise. À Kinshasa, 100 jours après leur nomination, quel bilan nous présentent les différents bourgmestres Celui de la commune de Kinshasa, bien sûr, a fait le bilan à mi-parcours de son action à la tête de cette municipalité. Constance Mananga. Les bourgoumestres nommés récemment totalisent 100 jours depuis leur prise de fonction. Parmi les missions, leur confier la lutte contre l'insécurité et l'insalubrité. Les bourgoumestres de la commune de Kinshasa, Bienvenue, Mbalibi, fait de la rédévabilité son cheval des batailles face à aux agents de sa municipalité et les chevaliers de la plume. En présence de son adjoint, Prince Lekola Essoko, le numéro un de cette commune, a axé sa gestion des 100 jours en deux principaux aspects. Nos hommages les plus différents à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi chilomo nos remerciements à son excellence, monsieur le gouverneur de la ville, Gentilingo bilan qui a bien voulu nous mettre en service et vous mettre sa joie et moi, il n'est pas question de faire un quelconque bilan. Le bilan, on peut le faire à la fin de l'exercice, mais nous sommes obligés de rendre compte de ce que nous avons pu faire depuis que nous sommes là. Bienvenue Mbalibi à rappeler les efforts consentis pour l'assainissement, notamment des marchés Zikida, Kato et Tipka. Tous les caniveaux des grandes affaires de notre commune étaient complètement bouchés. Lorsque nous sommes arrivés, nous allons consacrer nos efforts d'abord sur deux secteurs, le secteur de la salubrité et le secteur de la sécurité. L'autorité municipale de la commune de Kinshasa bienvenue bienvenu Mbalibi Mfama, 20e installé depuis le 3 janvier, a lancé la brigade d'assainissement pour la sensibilisation de la population. Et puis cette matinée politique sur l'intégrité territoriale organisée par l'UDPS, les détails avec Junior Yangumba. C'est au cours d'une matinée politique de l'U2PES que le président sectionnaire du quartier Monenga, Raymond Ilmana cadre de l'U2PES, s'est décidé de faire une descente à la cité des anciens combattants de la commune de Ngalima pour sensibiliser la population de ce coin sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Selon Raymond Zeyman cadre de l'U2PES, la nouvelle politique diplomatique insufflée par le président Félix Tisséke de s'est avérée payante. Après des décennies de mutisme de la communauté internationale sur les rôles néfastes joué par les voisins dans le Rwanda, dans la déstabilisation de la RDC, ce cadre de l'UDPS lance un appel à la population de ce coin du pays, à la vigilance pour éviter l'infiltration parmi les civils et toute surprise désagréable. Présenter les projets que nous avions. Pour cette année 2023, la construction d'un hôpital qui pourra faire que les gens puissent venir être soignés presque rapidement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine L'hôpital sera érigé vers Montfleury, je soit vers Valais des Marbres. Donc nous allons trouver un lieu dans ces milieux. Nous avons ouvert récemment un centre de coupe et couture pour permettre aux jeunes filles, aux jeunes mamans qui n'ont pas de formation de venir euh, se former. Pour favoriser l'esprit d'entreprise et de l'innovation à côté de la création des emplois durables et de faire émerger la classe moyenne congolaise, Raymond Tzeilongangue promet de construire des centres de formation et d'apprentissage de métiers de la commune de Ngaliema. Souvent en contact avec la population, ils sensibilisent cette dernière à payer ses factures. Plus d'une vingtaine étaient dernièrement en formation. Bienvenue à Enigui Serge Mata, reportage. Pour les mobiliser tout votre secteur. Durant les cinq jours d'intenses discussions, d'échanges d'expériences et de travail des groupes, pour cette fois, 20 des chefs des secteurs, la direction provinciale, la région des eaux Kinshasa ont été aussi de manière à intégrer et faire véhiculer la nouvelle culture professionnelle auprès de leurs collaborateurs, à développer également et maîtriser les compétences dans la gestion d'une agence et bien d'autres. Encore, une fois la formation terminée, une cérémonie officielle des remises d'attestation de fin de formation continue a été organisée sous la conduite le directeur général adjoint de la régie des USA, représentant le directeur général de la régie de distribution de l'ERDC en mission à l'étranger, ingénieur Jean Bosco-Mouaka Indeli, a insisté sur les contextes dans lesquels s'inscrit la présente formation et le nouvel horizon de la transformation de la régie de distribution de l'ERDC. Nous avons pensé d'abord à commencer par la formation des chefs d'agence de manière à ce que les chefs d'agence soit à la hauteur de ce que nous attendons dès, à la hauteur de la satisfaction de la clientèle. À l'issue de cette formation, les participants ont affirmé avoir beaucoup appris. On a eu à être formé dans la matière que nous traitons, mais qui semblait avoir des failles dans l'application. Il s'agit de redynamiser la gestion et mettre le client au centre de nos intérêts. Après les chefs des centres, la direction provinciale de la région des eaux Kinshasa, ce sera bientôt les tours des responsables d'agences évoluant dans les entités provinciales. Madame, Monsieur, c'en est fini avec ces journaux consacrés essentiellement aux provinces. À 20h, retrouvez Patrick Michel Moukoui pour la grande édition. Merci et à très bientôt.